Oui, alors, euh, je m'appelle Thomas-Nick Moreau et j'enseigne euh, au sein de, de la faculté de, de sciences sociales et des humanités à, à Ontario Tech, qui est le surnom de l'Institut universitaire de technologie d'Ontario. Alors, euh, je suis juriste par formation. Euh, J'ai euh, fait mon doctorat en droit à l'Université McGill à Montréal, et euh, j'ai fait un an d'échange euh, pendant euh, quand j'ai fait mon, mon bac en droit, et je l'ai fait euh, à Poitiers, en fait, euh, il y a une vingtaine d'années maintenant. Euh, et mes, mes recherches portent sur la, les relations entre le droit et la société. Alors, euh, à l'Université euh, de Bordeaux-Montagne, je travaille sur la loi sur la fin de vie euh, au Canada, mais en faisant des comparaisons avec la situation actuelle en France. Alors, euh, je travaille avec euh, Cédric Point, qui est un maître de conférences euh, au sein de, euh, du département de philosophie. Uh, et, uh, et avec les autres collègues uh, qui sont des philosophes aussi et qui s'intéressent aux questions uh, d'éthique normative et d'appliquer et l'intersection de la pratique clinique en santé et aussi les, uh, les, les normatiques et les lois. Bon, ce soir, je, je vais faire une intervention auprès euh, de mes collègues. Euh, euh, c'est Science, euh, Philosophie et humanités. Je pense que ça, c'est comme l'axe de recherche euh, de ce groupe-là. Euh, euh, je ferai aussi euh, une présentation euh, auprès des étudiants à l'école euh, doctorale. Uh, J'ai des, des rendez-vous uh, avec, uh, avec des, des collègues um, uh, qui, uh, qui proviennent des disciplines différentes aussi, en parlant de ces questions. C'est le bon timing avec la dé délibération publique uh, sur les questions uh, uh, de la réforme uh, potentielle de la loi française. Et um, j'espère de, de sortir de ce séjour en, en comprenant plus euh, l'histoire, les enjeux euh, éthiques et politiques euh, de comment euh, gouverner euh, les questions euh, de la fin de vie. Euh, oui. Pour moi, c'est une belle opportunité parce que euh, j'ai pas un département de philosophie euh, à mon propre université. Euh, il y a des gens qui font des études juridiques, il y a des psychologues, il y a des uh, scientistes uh, politiques. Um, mais travailler avec les, les gens qui sont des philosophes uh, et les philosophes français uh, me donne un, une autre perspective. Et, um, et, et je trouve que comme la, la chose la plus frappante et, et, et plus attrayante de, de cette université, et le fait que les gens s'intéressent aux questions théor théoriques fondamentaux en même temps que les uh, questions de la pratique sur le terrain et, um, et, et comment est-ce que les, uh, les questions philosophiques abstraites sont vécues par les personnes eux-mêmes. Et uh, cela uh, résonne avec moi aussi. Non, en fait, pendant j'ai eu une année sabbatique avant la pandémie et j'ai passé une moitié de l'année à 30 au nord d'Italie et l'autre moitié de l'année à Lyon, à l'école Normale supérieure de Lyon. Bon, j'espère que um, je garderai contact. Je pense que, um, juste comme les échanges que j'ai déjà eus, uh, même uh, sur uh, sur email, mais aussi j'ai assisté um, à, à deux événements uh, virtuels avant même venir uh, au sein uh, de. Uh, Uh, l'espace uh, LRENA, qui est un uh, uh, une noyau uh, des, uh, des universitaires et des praticiens qui um, uh, essaient de um, uh, faciliter le débat public sur les questions éthiques contemporaines. Um, alors, euh, je voudrais aussi, j'ai l'intention d'inviter euh, mes collègues bordelais de venir au Canada euh, pour présenter leurs propres recherches. Euh, je suis le co-rédacteur -co en chef d'une revue Bélin au Canada qui s'appelle euh, la, la Revue canadienne de droit et de société Et j'aimerais bien encourager mes collègues euh, ici à l'université de soumettre euh, leurs travaux euh, à cette revue-là. Et j'espère aussi de bâtir des liens plus forts entre euh, euh, mon propre université euh, et euh, UBM aussi. J'aimerais bien que mes étudiants pourraient profiter euh, d'un échange et, euh, et aussi d'avoir euh, les étudiants euh, et les collègues français euh, venir euh, au Canada, à Oshawa. Uh, pour nous rejoindre et uh, je pense que um, cette opportunité uh, d'échange et uh, d'apprentissage mutuel est très enrichissant.